Alors à mon côté de mon métier de géré de photographe, j'ai travaillé dans le social et j'ai dirigé donc un service de tutelle et de curatelle pour des personnes présentant un handicap et qui peuvent être mis sous mesure de protection. Et donc, de façon concomitante, j'ai toujours été intéressé par la formation et les Personnes qui travaillaient dans ce secteur avaient besoin d'une formation et donc depuis plus de 20 ans, j'œuvre au sein du CMEA pour contribuer à la formation, j'allais dire, de, de ces personnes qui aujourd'hui doivent obtenir un certificat national de compétences aux fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il y a quatre modules, un module juridique, un module administratif un module patrimonial et budgétaire, un troisième module sur les pathologies des personnes et tout ce qui est la protection de la personne, et enfin le quatrième qui va toucher tout ce qui est les relations aux juges et puis la dimension éthique et déontologique. Depuis la loi du 5 mars 2007, donc relative à la protection juridique des majeurs, la formation pour les personnes qui exercent dans le cadre professionnel est devenue obligatoire. Et ça peut être exercé soit dans un milieu associatif, soit dans un milieu hospitalier ou le mandataire exerçant un titre individuel. Mais pour que les personnes puissent exercer, elles doivent avoir une formation initiale de base et qui doit être complétée par ce certificat national de compétences aux fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et si elles ne l'ont pas, euh, je dirais, elles ne peuvent pas exercer, euh, j'allais dire, être reconnues par les pouvoirs publics. Il y a juste une exception dans le milieu associatif, où si la personne exerce en milieu associatif, elle pourra, si elle est éduque, assistante sociale ou conseillère en économie sociale et familiale, exercer. Mais dans l'année qui suit, elle devra être titulaire de ce certificat national de compétences. Alors, deux types de profils, soit des personnes d'origine de, travailleur sociale et qui, dans le fond, sont très intéressées par ce travail qui va demander un travail de médiation, de, de relation à la personne. Et puis, depuis quelques années, il y a un nouveau public de personnes qui sont en reconversion et qui peuvent être juristes de formation ou ayant travaillé dans le milieu bancaire ou le milieu de l'assurance ou autre avec quand même des compétences de base initiales et qui font le choix de se reconvertir en obtenant le certificat national de compétences donc en fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'intérêt que l'on a au niveau du CMEA, c'est que les formateurs, les formateurs sont des personnes qui connaissent le terrain et donc vont bien sûr faire l'apport théorique de la formation, mais vont évidemment faire le lien entre la théorie et la pratique. D'autres personnes peuvent faire leur formation dans des facultés de droit ou autres, et là il y aura un cours magistral et il leur manquera sans doute aux personnes qui suivent ces formations tout cet aspect pratique. Je vois moi personnellement, je, je rencontre beaucoup de stagiaires et bien sûr que je ferai l'aspect théorique, euh, code civil, code de l'action sociale, et famille, code de la santé publique, mais mon expérience de terrain va toujours permettre d'illustrer et de permettre de pouvoir comprendre à la personne que, eh bien, oui, c'est du droit, mais que le droit n'est pas au service, j'allais dire, de la personne, mais c'est la personne qui doit être servie en premier euh, par le biais du droit. La personne n'est pas un dossier, un numéro, mais bien une personne où on est là pour, j'allais dire, valoriser ses capacités, sa potentialité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de voir les incapacités des personnes, il est tellement plus important d'abord de voir ses capacités et de lui permettre de pouvoir réaliser ce dont elle a la capacité de pouvoir faire. Alors, les méthodes pédagogiques utilisées au sein du CMEA, bon, sont des méthodes d'enseignement classiques, hein, et j'allais dire qui vont être faites en lien, euh, j'allais dire avec bah, les codes, les différents codes que l'on peut avoir, voire divers euh, ouvrages, j'allais dire euh, en lien avec la profession, mais le plus qui va être donné au, au sein du CMEA, c'est cette capacité de pouvoir faire le lien entre l'aspect théorique et l'exercice au quotidien et sur le terrain, euh, j'allais dire, de, du métier de mandataire. Ce qui fait que euh, les personnes euh, doivent faire un stage euh, et le Samu va leur faciliter donc, le lieu de pour trouver, j'allais dire ce lieu du stage, mais va toujours permettre, va toujours suivre le stagiaire euh, s'il y a des difficultés ou autres, parce que l'équipe de formateurs est vraiment une équipe euh, de personnes qui connaissent le métier, qui connaissent le milieu, qui connaissent la pratique et l'exercice de la fonction.